Salut tout le monde, bienvenue à Weedman Petite capsule aujourd'hui On rouvre un cadeau d'un abonné J'étais avec Indy ici Le petit troublemaker qui prend beaucoup d'énergie Qui lâche pas mon gros lucky man Il lâche pas Un petit fatigant Un petit fatigant Alright, c'est une enveloppe blanche Aujourd'hui que j'ai reçue. Euh, j'ai bien hâte voir ça Assez lourd, assez lourd euh, On rouvre ça ensemble Quelques personnes qui m'ont euh, communiqué avec moi là sur instagram me disant qu'elle m'a envoyé des cadeaux donc je sais pas là c'est euh, qui exactement qui m'a envoyé ça j'espère que tu as laissé ton nom à l'intérieur all right My God! Bro! Oh, qu'il y a du stock là-dedans, man! Tabarnak! My God, man! Wow, je m'attendais pas à ça, bro! Tabarnak! C'est quoi ça, un lighter? My God! All right, all right. Hey, J'espère que as le gars a écrit son nom. Son nom, je pense que c'est Dave. Je pense que c'est Dave. All right, envoyé un Juicy Hemp aux euh, fraises. Hein, si c'est quoi, c'est euh, comme un blunt, mais il n'y a, a pas de tabac à l'intérieur. Euh, c'est fait à partir euh, de de naturel hem, du cannabis, de feuilles de, de chanvre euh, à saveur de fraises. Il y a deux unités là-dedans. Ça, c'est comme un, euh, dis-moi si je me trompe, un backwood. Là, on prend un cigare, on enlève l'intérieur pour mettre du cannabis à l'intérieur. Mais quand on enlève ça, euh, quand on enlève le, le tabac d'un backwood, c'est, il euh, y a du tabac dans la feuille. Hein? Tandis que ça, il n'y a pas de tabac. C'est vraiment fait à base de chambre. Et puis, il y a une grosse, grosse arôme de fraises. Un gros merci. Il m'a envoyé des mini Boveda. Euh, J'avais jamais vu ça comme ça. Des mini, mini comme ça. Merci. Et vraiment, vraiment beaucoup de cadeaux aussi. là. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est un sac super scellé. À l'intérieur, il y a d'autres variétés. Oh, wow, wow, wow. Ça, c'est des beaux morceaux. God's Green Crack. Je pense pas que ça vient de la SQDC ça. Hey boy! C'est des belles couleurs le Green Crack là! Pff, vraiment là! Après ça ici, j'ai du MK Ultra. Ça a l'air vraiment là, exceptionnel comme cannabis. waouh je vais remettre ça dans, dans le contenant. J'espère que c'est toi, Dave, qui m'a envoyé ça. Je voudrais pas remercier une autre personne. c'est pas toi. Mais euh, incroyable c'est beaucoup de cadeaux. Green crack, MK Ultra. Je pense que ça vient euh, d'internet, ça je suis pas sûr. Je sais pas si c'est toi qui l'as fait pousser. Ici, j'ai du Girl Scout Cookies des boys. Ah, bah ben ouais. C'est vraiment du Durban Poison. Le Durban Poison, c'est euh, avec ça qu'on fait une variété euh, très connue. qu'on a parlé de ça dernièrement. On se souviens plus c'est quelle variété qui est faite avec du Durban Poison. Wow! Oui, je pense que Dave, David il m'avait dit qu'il avait, qu avait fait des joints pré-roulés avec une machine qu'il avait faite lui-même. Donc, ici, euh, c'est un joint de la marque euh, du H-Plant à 18,2 THC. C'est écrit sur le côté que ça vient du BC. Les autres, j'imagine que ça vient de la même endroit. H-Plant Emerald Health. Ça, ça vient de la SQDC. On va pouvoir comparer euh, les deux joints. Parce qu'ici, là, c'est puis et Plant. Les deux, c'est Plant. Un du BC, un de Emerald Health. On va pouvoir comparer ça. Et puis là, ici, c'est écrit Amuse-toi. Je sais pas si c'est du cannabis encore meilleur que les deux autres. OK, le Durban Poison et puis le Girl Scout Cookie, C'est écrit Amuse-toi. Hey, c'est vraiment des gros cadeaux. C'est exceptionnel. Euh, un gros merci, euh, David. Euh... Wow! De la grosse qualité de cannabis. Euh, ça change ma soirée, mon ami. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, merci infiniment, man. Merci vraiment beaucoup. Euh, beaucoup de cadeaux aussi. là C'est exceptionnel. Écoute, Winman, oui, vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment des gros, gros cadeaux. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, vraiment un gros merci. Euh, je vous laisse là-dessus. Et puis, euh, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Un gros merci les boys. super que vous appréciez. Ciao.